Le soleil vient de se lever, Microsoft apporte des nouveautés. Nous, on est heureux de se retrouver avec GLG. À tous, c'est GLG, et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du vendredi 24 septembre. Je suis GLG, votre directeur d'acron on se donne rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, également le mercredi soir, en live. Et hier, c'était bien, enfin, avant-hier, pour vous, forcément. Allez, bye GLG, l'ami du petit déjeuner, et toute la journée, bah, en replay Allez oui parce que toi tu te rends pas compte, ah oui j'ai pas changé la date, le 24, <rire> Attends, je vais le faire tout de suite, c'est le 24, j'ai pas il me semble bien avoir changé et tout, bon euh... je vous l'annonce officiellement, je pars en vacances, ouais, c'est pour ça que cette émission sera enregistrée jeudi soir, pour mettre en ligne vendredi matin, comme ça vendredi matin je me lève tranquille, je prends ma moto, mes baskets, et mes chaussettes où je donne un petit poids, et je je pars me balader, je pars en moto et tout, trop bien. Voilà, oui, je pars en vacances. Et comme tout jeune entrepreneur qui se respecte, les vacances dureront trois jours. <rire> ben ouais, c'est ce qu'on croit. On dit « Ouais, je vais être à mon compte, ça va être trop bien, hein, la liberté, je pars travailler d'où je veux et tout. » Non, ça, c'est la pub qui dit ça. En vrai, tu pars trois jours, c'est le bout du monde. Déjà, tu as l'impression de laisser, de laisser un empire à la déroute. Donc, je pars vendredi matin et je reviendrai dimanche certainement après-midi. Voilà, c'est ce qu'on appelle des vacances, en tant que jeune entrepreneur euh, dynamique. <rire> Donc ne vous inquiétez pas, il y aura quand même des vidéos, on va mettre un, va mettre un peu le hola, là, là, ce week-end les vidéos sont en route, tout est prêt, voilà, on peut partir tranquille, enfin partir c'est un week-end, oui, un vendredi, samedi, dimanche. Je vois, pas, ouais, je vois pas où sont les vacances, mais si, un peu, détente, voilà. Allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale édicace à nos tipeurs, la seule émission qui fonctionne au café. Plus on a de café, plus on a d'émissions. Et pour l'instant, c'est validé. Hein. Le mois prochain, on aura déjà deux émissions par semaine. Alors, le live tous les mercredis, c'est pas sûr que ça tienne. On est déjà à 64% de l'objectif. On remerciera nos tipeurs d'hier qui sont Sébastien, Kouroumi, Kouroumi, Sébastien... Et après, c'est qu'on a Edani. Voilà, Edani qui nous a fait un petit tip. Voilà, donc merci encore une fois pour vos tips. Plus on a de tip, plus on a d'émissions. Deux émissions par semaine, c'est validé. Si vous voulez un live tous les mercredis, puisqu'on rigole bien, on passe un bon moment, vous pouvez m'offrir un petit café sur Tipeee. Et je rappelle, chaque fois que vous m'offrez un café sur Tipeee, vous êtes tranquille pendant un mois et vous recevrez toutes les vidéos 24 heures avant tout le monde. Ça veut dire que les vidéos de demain... Maintenant, il n'y en a pas demain pour vous. Mais ceux de jeudi, la vidéo de vendredi, ils l'ont eu jeudi. Celle de jeudi, ils l'ont eu mercredi. C'est mercredi, enfin, vous allez voir, j'ai plein de trucs. <rire> Quand vous allez voir le nombre de, de vidéos qui sont déjà programmées pour le mois d'octobre, vous allez vous dire, c'est pas gagné. <rire> allez, donc merci encore une fois, à Tipeur Et merci à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'émission, pour flatter les algorithmes YouTube. Il est bien qu'il y ait des vues. Il est bien qu'il y ait des pouces en l'air et des commentaires. Alors, si vous mettez un commentaire, je répondrai ou je mettrai un petit cœur d'amour. Et si vous mettez un pouce en l'air, alors là, c'est trop bien. C'est le package, c'est le combo royal. Combo <rire> Voilà, bon. <rire> N'importe quoi. Voilà. Bon, ben bah, encore une fois, voilà, c'est vendredi, c'est vendredi. On a le droit de... Je sais pas qu'on a le droit de vendredi. Manger des spaghettis, des raviolis. Oui, aussi. Normalement, c'est poisson, on a dit. Bon, allez, comme toujours, les news de la semaine depuis mardi. Allez, legeek.tv, ma vie, mon œuvre et ma YouTubeographie. Vous retrouvez bien évidemment toutes mes vidéos et toutes mes dernières reviews. J'ai pas mis le live. J'ai oublié. Il Faut que j'envoie à Nico de mettre le live, parce qu'il l'a pas mis. Je crois qu'on me met une vidéo par jour. Je pense qu'il va attendre euh, dimanche, qui est rien, ou samedi. On verra. Bon, allez, la vidéo, donc, euh, vous avez depuis mardi, c'est bien le casque Bluetooth DJ A70. Un casque qui n'est pas ouf mais dont tous ceux qui l'ont eu ont dit franchement le son il est pas mal et qui a quand même la particularité d'avoir deux prises jack, une de chaque côté. Une jack 6.3, une jack 3.5 qui permet de brancher un ampli, un guitare, une table DJ et éventuellement une autre source en 3.5 pour pouvoir jouer de la musique ou écouter deux sources en même temps. Voilà. C'est un casque qui est très ciblé mais qui est en même temps très intéressant. Et quand vous allez voir, les... ils sont où les nouveaux produits que j'ai reçus là Ils ont tous disparu, je n'ai pas mis quelque part. Je les ai mis, ils sont où je sais pas. Je voulais vous faire voir. J'ai reçu un truc gaming, là, avec une tête de mort. <rire> Il est où Ah ben, j'ai mis la base. J'ai arrangé. Bon, voilà. Donc, euh, vous, vous plus tard, plus tard, dans les reviews. Bon, le, le test de la montre Xiaomi Mi Bro Lite est pour, encore une fois, répondre à tous les commentaires de ceux qui savent, soit pas écouter, parce que je l'ai dans la review, soit pas lire, parce que en, à côté des liens, il est bien marqué, l'offre ne commençait que le 27. C'est pour ça que tous ceux qui vont y aller maintenant, le prix, il n'est pas bon, puisque l'offre commence à partir du 27. Ce qui est marqué, il y a marqué, à partir du 27, il y a le lien, donc là, tu cliques, et dans la vidéo, je dis bien, la vidéo, moi, ils vont demander de la mettre en ligne le 22, mais l'offre commence le 27. <rire> oh là là, vous imaginez Ah ben, ouais, mais j'ai demandé du commentaire, c'est aussi un peu de ma faute le nombre de commentaires de personnes qui me disent ah le prix est pas bon ah le prix augmenté ah t'as menti ah bah dis donc tout compte fait il est à 110 c'est pas à 40 euros c'est à partir du 27 <rire> avec les cadeaux et tout voilà donc bah la montre elle est quand même plutôt sympathique vous êtes nombreux apparemment vu le nombre de commentaires à avoir complètement kiffé cette montre surtout pour ce prix là eh bien ne vous inquiétez pas, le prix sera valable à partir du 27, comme c'est marqué partout, comme c'est marqué sur AliExpress dans la bannière en disant à partir du 27, le code promo de 5 euros à partir du 27, les cadeaux euh, pour les premiers acheteurs à partir du 27, les 500 premiers à partir du 27, tout à partir du 27. Donc moi, comme ça, brut pour point, je vous dirais, parce que j'ai du flair, j'ai des contacts, ça va commencer à peu près vers le 27. <rire> Bon, écoute, on va prendre ça avec le sourire, mais c'est là qu'on voit que, ouh, hein, on n'écoute pas, on lit pas, et après, on ah, bah dis donc, tu sais, ah, bah, ton prix, il n'est pas, pas du tout comme on l'a annoncé, hein. ou alors, hmm, j'ai fait une simulation, on n'est pas du tout sur les prix annoncés, hein. mais non, ça commence à partir du 27. Oh, je te jure. Bon, allez, deux nouveaux Realme vont arriver le 24 septembre. Ah bah, du coup, c'est aujourd'hui pour vous. <rire> bah, demain pour moi et aujourd'hui pour vous. Bon, Realme va nous présenter plein de nouveaux produits, dont le Realme Narzo 50A, le Realme Narzo 50i... <rire> Oui, il n'y a pas de euh, A, E, I, O, U, oui, en même temps U, O, une Smart TV, nanana, un stick 4K et tout ça, voilà, bon, bien évidemment, Realme suit cette tendance un petit peu et un robot aspirateur qu'on a déjà testé, qui est déjà sorti, mais qui va arriver apparemment sur d'autres marchés après cette date-là. Le truc à peu près intéressant, c'est le Realme Band 2, qui existe déjà encore une fois, mais bon, après vous pouvez déjà l'acheter, vous hein, n'avez pas besoin de l'attendre, euh, qui a un écran un peu plus grand, le robot aspirateur aussi, et encore une fois, le téléphone, on est sur du basique, hein, on est sur un, euh, alors attendez, un, un Helio G85, ou un upgrade du G80. Attention, attention mon page G80, euh, voilà quoi. Mais c'est la version gaming du 80, c'est quand même un processeur qui, malgré tout, ça va, il fonctionne plutôt pas mal et il est quand même ciblé pour le gaming. Euh, une batterie 6000 mAh et des caméras euh, en veux-tu en voilà, bon bah... Les marques continuent de nous sortir une ribambelle de téléphones qui sont tous les mêmes soit avec des noms différents, soit avec un tout petit détail, c'est-à-dire qu'ils bah, ont un châssis, un coup c'est la caméra, un coup c'est la batterie, un coup c'est le processeur, je pense que j'aimerais pas avoir besoin de changer de téléphone, parce que c'est vraiment relou, voilà, heureusement moi je suis un Nubia Red Magic 6S qui m'a été gracieusement envoyé par Nubia, et comme c'est le... le meilleur que j'ai pu tester, voilà, je garde ça. Bon, Le live de mercredi, bien évidemment, GLG part en live, libre antenne et freestyle comme tous les mercredis. j'étais un peu, bon, je me suis dit, ah, je prépare en rien, <rire> j'ai pas trop envie. Je dis, je prépare en rien, j'ai pas envie de préparer de sujet et tout. Je vais dire, on fait un live tranquille. Et puis, en mode, on... avant, vous avez des facs qui duraient 2-3 heures le dimanche, j'ai pas de raison. S'il y a des bonnes questions, je pourrais répondre et tout. Puis voilà, si la communauté est là, qu'il y a de l'engouement, on pourra passer un bon moment après à moi de, de, de trouver les punchlines et d'arriver à amuser l'auditoire. Euh... Qu'est-ce que je veux dire <rire> Oui, donc bah, ça s'est bien passé, en fait, ça a duré une heure tranquille, il y avait pas mal de questions, j'ai préparé quelques petits sujets pour meubler un petit peu au milieu, au cas où, mais euh, ça s'est bien passé, on a passé un bon moment, et ça a passé une heure tranquille, je remercie une fois quoi les tipeurs, je remercie les super chats, voilà. Ça fait partie du live comme ça, et après, bah, si le live est reprolongé, et reconduit, si le live est reconduit pour le mois prochain... Euh, ça sera peut-être un peu ça aussi Soit on fait un sujet comme ça qui est un peu Et après ça permet de poser toutes les questions sur les produits Sur les nouveautés, le high-tech voilà. Il y a des gens souvent, souvent, il y a des gens qui ont pas mal de petites questions Comme ça, qui leur trottent dans la tête Ils se disent c'est peut-être le bon moment de, euh, de la poser Bon, la review de jeudi C'était évidemment le test de la tablette euh, Non, alors ça c'était la montre Non, c'était le hulophone aujourd'hui Elle est où mon, mon article du hulophone Il n'est pas, pas Il n'est pas Il n'est pas là, fais voir Ah bah ben non, fais voir Ulophone, voilà, aujourd'hui c'est la vidéo du Je dis, c'est la vidéo du Ulophone Note 11P, alors comme je le dis dans la vidéo, encore une fois, la vidéo elle est assez honnête, il est ni mauvais pour ce prix là, ni très bon, encore une fois, pour euh, 170 euros à peu près euh, hors taxe. Donc quand on me dit oui mais vaut mieux pour un peu plus cher, voire mieux oui, mais encore une fois ça dépend du budget. Soit t'as pas 200 balles pour être dans un téléphone et ben tu t'en suffiras, soit tu peux mettre 250 voire 300 balles et forcément tu auras beaucoup mieux. Mais comme je dis dans, la, dans le positionnement, à ce prix là il n'a pas de gros points faibles, et il n'a pas de gros points forts non plus. Il a quand même la LED de notification, une bonne batterie, le processeur de la RAM, de la ROM, euh, voilà il fait des photos, il n'y a pas de stabilisation. Il y a des sacrifices qui ont été faits à cause du prix bien évidemment, mais j'ai pas trouvé le téléphone, voilà si... Une ni voilà ni un mot de love, ni en disant oh, « c'est vraiment une grosse merde et tout. » Si vous voulez de la grosse merde, prenez la t -class. Non Non Mais non Mais non Arrêtez Non, la T-Class, bon, ben bah, voilà, après, vous aurez vu la vidéo, parce qu'elle va tomber vendredi. Bon, le problème de cette T-Class-là, c'est que, bon, les T618, on arrête, si elle m'en repropose... Ah, ben... Ah non, il y a le... Attends, ils en ont un, une autre, une autre qui arrive, là Une tablette, c'est quoi C'est là la... la P25 mais pareil, ça va être un truc, c'est un truc à... Comme ils appellent ça les tablettes économiques. Le problème de ces tablettes économiques, c'est que... C'est qu'elles sont... mais Non, elles sont pas merdiques. Les tablettes économiques, elles sont euh, économiques. <rire> Et euh, voilà, processeur. Alors là, bon, le processeur T618, c'est pas une bête de, de compète, mais ça faisait tourner. De la RAM, de la ROM, on en avait large on a quand même un écran 2K, même si ça ne se voyait pas, de B.O.E. avec euh, T.D.D.I. Enfin, voilà. Après, au niveau photo, c'est de la merde en bas Et après, leur système de haut-parleur, il, il est moins bon à l'écoute que ce qu'il était sur la fiche produit. On a un son... Euh, <rire> un son suite, suite 3, là, je ne sais pas quoi. Donc, bon, la tablette, malheureusement, pour une tablette économique, à moins de 200 balles pour une tablette 4G, avec un écran 2K, batterie euh, 8000, je crois, un truc comme ça, 6 ou 8000. Elle n'est pas trop mal, mais encore une fois, il y a des compromis qui, pour certains, vont être impardonnables et pour d'autres vont dire de toute façon, on fait des photos avec une tablette, il faut arrêter. Photos, vidéos, ça <rire> n'est pas chinois déjà. <rire> Faire avec euh, de la Tour Eiffel. Donc, bah, la tablette, elle n'est pas. Euh, voilà, elle n'est pas. Elle va, à mon avis, elle correspond à une cible. Après, le but, c'est vraiment de l'acheter en... en connaissance de cause. Voilà. Tu dirais elle est comme ça, je la prends, euh, tout va bien. On parlera également du Oppo K9 Pro. Wouh! Alors, c'est vrai que comme ça, je me dis Oh, ouais, Oppo K9 Pro !» Le Nico me dit « Ah, attends, il y a un Oppo K9 Pro qui va sortir !»« Ah ouais, ça, c'est de la balle !» En fait, non, c'est pas de la balle, c'est euh, de tirer une balle. Non, arrêtez avec les jeux de mots C'est pas parce que c'est vendredi qu'on a le droit de faire, à chaque fois, trouver une rime à la con qui va avec. Non, le Oppo K9 Pro... <rire> bon, alors là, comme ça, tu vois, le truc trop bien, on voit l'affiche, ça promet et tout. Voilà, donc euh, apparemment, <rire> l'affiche révèle que ça aura également... Alors, on a déjà les variantes de couleurs, ok, ça c'est bien. Caméra, donc forcément, on subodore. Oui, on subodore. <rire> bah, écoute, on a le droit, hein. On subodore. 64 plus 8 plus 2, bon bah, la routine, hein, mon pote. Après, on aurait un écran perforé de 6,43 pouces AMOLED. Ouh, heureusement, ça sauve un peu le dossier. Des lunettes ultra fines et une caméra frontale de 16 millions de pixels. Bon, là, tu es en train de te dire la même merde que les autres. Non, arrête right On a dit, non, un téléphone, entrée de gamme, pareil que les autres. Sous le capot, un processeur Dimensity 1200. Voilà, nous voilà sauvés. Le meilleur processeur Mediatek avec la 5G. Voilà. Avec jusqu'à 12Go de RAM, plus 256Go de ROM. Alors, et une batterie 4000mAh avec prise en charge de la charge rapide. Alors, le problème, c'est qu'on voit bien que la RAM ne vaut plus rien. Autant euh, pénurie de, de processeurs, autant la RAM et la ROM, c'est toute n'importe quelle. Euh, je veux dire, même tes classes, ils nous mettent 8 Go de RAM. C'est-à-dire, ça doit valoir rien du tout. 6, 8, 12, vas-y, c'est cadeau. De la ROM, 128, 256 et tout. Enfin, c'est jusqu'à 12 et jusqu'à 256. Mais après, le téléphone, il casse rien du tout, quoi. À part son Dimensity 1200. Processeur 5G, ultra puissant, trop bien. Ok. Mais après, la config, pauvre caméra 64, un écran 643 euh, Full HD AMOLED, Pff, je vois pas, il n'a rien de. Voilà, il a rien de désirable. Batterie 4000 avec charge rapide. Et, et le problème, c'est voilà, qu'il faut qu'ils arrêtent. J'ai envie de dire qu'ils arrêtent de sortir de téléphone. Non, eux, au contraire, il faut qu'on en sorte plus. Mais les téléphones, ils n'en rien du tout. Quoi. Il n'y a aucun, aucun intrait. Il est ni plus beau ni moins beau. Euh, Est-ce qu'il est plus pro que les autres, à part qu'il a un 1200 dessus ben Après, dans le reste, la configuration elle est tout à fait basique, comme on peut retrouver sur n'importe quel téléphone, entre 200 et 300 balles. Le Mi 11 Lite fait 250 balles. Le, le Realme GT Master Edition, qui était pour moi le meilleur rapport prix du moment, il faisait moins de 300 balles. Bon, après, il n'y a pas l'écran à mais bon, je pense que... On serait beaucoup à dire, euh, c'est bon, quoi. Si je préfère avoir une bonne stabilisation vidéo à un prix d'enfer et puis de me dire qu'il n'est pas à moled. Donc, je sais pas trop et je suis moi-même un peu, un peu déçu. Voilà, pour euh, ne pas vous cacher. Voilà. On parlera... Allez, on va parler un peu des reviews à venir. Donc bon, là, vous avez ça. Lundi... Ou mardi, normalement, il y a la vidéo de la Coolpo 360, une caméra de conférence avec tracky tout. Je me suis beaucoup amusé à faire la review, hein. À chaque fois, je... la machine, elle te suit, elle te traque, elle fait des zooms. Euh... Tu fais comme ça, elle fait voir ton PowerPoint et tout, voilà. Donc, je me suis beaucoup amusé. Je... Elle m'a pas répondu, ouain euh... ouain. Donc, j'ai envoyé, demandez-moi les liens et tout. De toute façon, même si elle a pas envoyé les liens, je publie lundi, hein. Ils font chier, hein. Le truc, je la traîne depuis longtemps, la vidéo, je voulais pas la faire. Je pensais que ça allait être compliqué, c'est plug and play. Tu branches ça en USB, l'ordinateur, il le reconnaît comme un micro, comme une webcam et comme un haut-parleur. T'as plus qu'à cliquer. Euh... Trop bien C'est trop bien, trop facile Ils la veulent aussi en anglais, donc je verrai pour faire le script et je l'enverrai à Fiverr pour avoir la, la voix en anglais. Puis on fera. Mais bon, je mettrai la vidéo, de toute façon, il euh, n'y en a pas sur Amazon, il n'y a qu'un vendeur en France. Quand vous allez voir le prix, ça va vous calmer. <rire> vous allez moins faire les malins, là. <rire> oui, mais c'est hors-taxe, on récupère la TVA, les professionnels, bah, déjà hors-taxe, ça pique. Donc, ça, il y aura certainement mercredi les écouteurs Ugreen Itune e X5, de très très bons écouteurs d'après moi, qui envoient de la basse. Si vous aimez la basse, les chansons un peu dynamiques, pas mal. Les hauts, les hauts, médiums et les aigus, euh, pas trop. Mais euh, si tu aimes un peu un médium, un peu large et de la basse, d'enfer Faudra bon, euh, Il faudrait que je voie à quel prix il les propose. Mais le produit est très sympathique. Fin de semaine prochaine, il y aura le Cubo X5 Max. Est-ce qu'il est libre, Max il y en a qui disent qu'ils l'ont vu voler non, il est pourtant il a la surface il est, le X5 Max sera pour la semaine prochaine on devrait, alors elle m'a demandé si j'avais reçu, je me demandais si elle avait le tracking mais elle n'a pas répondu, peut-être elle a répondu au moins ouais. euh, non toujours pas ah si, elle m'a envoyé ah par DHL, d'accord, attends je vais vous dire je devrais recevoir le Ulephone Power Armor 14 alors oh, comme ça, brut pour point, il n'a pas l'air ouf, au niveau du téléphone et pourtant, euh, bah, il ne doit pas être très très cher, et il est quand même plutôt bien spéqué, et on est en exclusivité, on le recevra, Service Area, Bangkok, euh, hum, Thursday, euh, oula, je le recevrai euh, semaine prochaine, non, demain ou après-demain, bon, je ne suis pas là donc ça, c'est sûr, on va l'avoir en exclusivité. Il faut absolument... Il n'y avait que trois protos. Donc il y en a un qui garde pour eux pour les plans, un qui m'envoie à moi, et un qui vont justement envoyer putain, un Russe ou un Américain, on verra. Et on serait vraiment... Voilà, quand on fait la vidéo, la vidéo est prête, bim, bala, boum, on balance. C'est-à-dire la veille. Hein, parce que là, avec tout le boulot que j'ai... Euh... Power Vision S1... Pas de nouvelles, <rire> la meuf, on a attendu le truc je sais pas combien de temps, après il devait faire des lives, des machins, elle m'a demandé une facture, j'ai envoyé la facture, pas de nouvelles. C'est un peu comme l'autre avec, euh, avec le jeu vidéo, là. la console et tout, on oh, a fait la console, on oh, a attendu, j'ai envoyé la facture, moi je pense qu'ils m'ont oublié, puis pff, ouais, ils font chier, <rire> ils font chier, la vidéo elle est prête, hein, tant pis. Hein. Voilà. Et la Akazo Brave 8 qui devrait arriver également euh, prochainement. Pour vous parler un peu planning, pour le mois d'octobre, j'ai 9 vidéos planifiées déjà. Alors, euh, la EZVZ LC3, on a parlé, ça, je l'ai reçu. Je vais avoir une e C21, ça c'est fait. Des du earphones aussi. Le H11 Max je crois que c'est Dreamy, ça, le nouveau Dreamy MINA. J'ai un Z11 Max, donc là c'est une autre marque, je crois que c'est. Non, c'est Z11 Max, c'est le Dreamy. Le H11, c'est une autre marque, ok. J'ai le EKSA que vous trouverez sur mon Instagram, donc je vais les mettre là tout à l'heure. Vous les trouverez le mode gaming. Non, j'ai déjà fait la vidéo. Écouteur gaming et écouteur gaming intraoculaire avec la tête de mort, donc il y en a deux. Il y a certainement le OnePlus A30, parce qu'on a fait le A110, elle le voulait après. Et après, il y a le Ultonic. Ultonic. C'est pas Ultonic, c'est Ultonic. D'abord, arrête avec tes jeux de mots, Ultonic, le U11. Voilà, tout ça, c'est des produits quasiment que j'ai et qui sont déjà planifiés. Donc, il y a 9 vidéos planifiées pour le mois d'octobre. <rire> si vous avez vu le live hier, vous verrez qu'on est quand même plutôt pas mal. Voilà. Plus toutes les machins qui vont arriver entre temps. Hein. Je crois qu'il y a Ookitel qui m'ont dit qu'ils ah, avaient un lancement à faire aussi. Puis il y a plein de trucs là qui m'écrivent. Je maintenant, bah soit moi j'ai un truc automatique, soit c'est après c'est Nico qui prend le relais, mais généralement ils envoient, ils n'envoient pas, euh, c'est pas grave. Après quand ils envoient, on s'arrange, on ne part pas en vacances, on bosse. Bon, Instagram, mon pseudo c'est Greg le Geek, bien évidemment, donc vous retrouverez euh, la vidéo du jour, le cubo max, la montre à plate, les chaussures que j'ai achetées, ah, les chaussures que j'ai achetées, <rire> je vous raconte un peu, j'ai acheté, genre, je vais là, chez Adidas, Outlet, Factory Store, machin, promo, les chaussures au lieu de 2500 bahts bradées à 2000. Je dis « Bah 2000, fais péter, Adidas, c'est tout, trop bien, ça fait 50 balles. Toi, 50 euros en promo, je dis « Ah, trop bien, je les achète, puis je les mets sur Instagram. » Puis il y en a qui me dit « Mais c'est quoi le nom ?» Alors je cherche un Google, c'est-à-dire je fais Google Images en faisant une photo de mes chaussures. Il me dit « Mais c'est ce modèle-là, et tout, trop bien, euh, ok. » Donc je lui renvoie et tout. Et tu crois pas que publicité Instagram, euh, genre une heure après, il me dit « Hey, il y a des promos chez Adidas, 1500. <rire> » J'étais à 2000, j'étais tout fier d'avoir payé 2000 et je pouvais les payer 1500 une heure après. Voilà, c'est un, un peu ça la vie. Voilà. Et je mets pas mal de stories Instagram, l'intérêt des stories Instagram, c'est que bah, vous les voyez, tant mieux, vous les voyez pas, tant pis, au bout de 24 heures, elles sont effacées. Bon, on parlera des films et des séries télé, bien évidemment, pour finir ce JT du Geek. Euh, j'ai fini Réminiscence, Réminiscence, oui, j'ai fini Réminiscence, avec Hugh Jackman et tout, euh, les, la mémoire, le truc et tout. Bah c'est de la merde, hein, c'est de la merde en barre, je suis désolé, c'est long c'est juste une petite enquête, sais. On, on pourrait croire, tu sais, que je me suis dit, il va y avoir un twist, un machin de truc euh, elle lui a torturé l'esprit, elle a changé sa mémoire pour effacer deux trucs, na. un truc de psychopathe à la fin qui dit Oh là là là là là là et Enfin, rien du tout, une histoire à la con Vraiment, c'était long. Après, c'était super bien fait, on est d'accord, les acteurs bien et tout. Mais euh, sinon, euh, il fallait, euh, faut faire un script aussi, normalement, c'est tu sais, euh, un petit twist à la fin, un petit cliffhanger, un truc, c'est-tu oh, À la fin, tu dis « Waouh, j'aurais jamais vu venir !» Là, tu te dis « Waouh, qu'est-ce qu'ils vont nous trouver ?» Rien, <rire> rien du tout, rien du tout, le me me Oh merde, oh, putain, mais c'était nul, c'est juste nul comme ça, alors. Ben oui, voilà, donc tant pis. Bon, par contre, j'ai repris la saison Lucifer, ça faisait longtemps que je fais, et c'est vrai que c'est disponible sur Netflix voilà. Donc, j'en étais à la saison 4, moi personnellement. Donc, euh, j'ai repris la saison. J'ai fini la saison 3, je crois, ou 2, ou je sais quoi. Enfin, bon, j'ai repris la saison 4. Ça commençait bien la saison 4 hein, avec le prêtre et tout qui veut le renvoyer en enfer et tout. Oh, je me suis dit, voilà, il y a un fil rouge parce que, entre nous, faut pas se mentir, c'est naze comme série. Les intrigues sont bidons, les enquêtes sont naze, leurs réactions sont complètement improbables. Ça tient pas la route, mais il y a ce putain de fil rouge entre lui et les enfers et son frère et elle, dont on ne sait pas trop, et là, donc là, on voit arriver le, le prêtre, et je me suis dit, oh là là, trop bien, et tout, non, ça a été vite torché, cette histoire, -là. <rire> trois, trois épisodes, voilà, on passe à autre chose, voilà, donc c'est vite torché, bon, c'est pas, c'est bien, c'est bien, c'est sympathique, ça me permet, tu vois, quand je joue, à la... je fais mes, mes parties de Asphalt 9, là, de regarder ça, en même temps, voilà, c'est bien, voilà, c'est bien sans plus, c'est distrayant, t'as pas besoin de cerveau, c'est assez rigolo, et tout, mais, encore une fois, ouais, je mets les, les enquêtes sont nuls, mais vraiment, c'est vraiment, je me dis mais qu'est-ce que c'est bidon, leur interrogatoire, comment ils arrivent à avoir les aveux et tout, je me dis qu'est-ce que c'est mauvais, mais voilà, mais heureusement il y a plus que ça, donc saison 4, pas mal, tout le monde m'a dit qu à la fin de la saison 4 c'était bien, après du coup il y aura la saison 5 et enfin la dernière saison 6 pour le Cliffhanger, ça dure une demi-heure comme ça en attendant de trouver mieux, on verra. En parlant de trouver mieux, depuis hier pour moi et avant-hier pour vous, il y a What If saison 1, épisode 7, disponible sur Disney Channel et sur les réseaux. Alors moi j'ai trouvé sur un autre, là, je crois que c'est Kikastoran. Tiens, je prends, je prends en anglais, et en fait, quand tu vas dans. Je mets ça sur ma télé, je mets subtitle, sous titre pour les moins américains qu'un vous. Et il y a toutes les langues. Il y a 18 langues, dont français, qui est 7 ou 8, je crois. Voilà. Et donc, je regarde en anglais, sous en français je me le remets euh, je me suis mis en auto reverse je me dis, en 45 tours je vais remettre je le mets en anglais sous-titré français et ça passe Plutôt bien, voilà. J'ai pas continué Y, le dernier homme, puisque ça m'a gonflé. <rire> ça m'a gonflé. Deuxième épisode, ça ne gonflé. Je sais pas pourquoi ça m'a gonflé. Qu'est-ce qu'ils sont cons tous, là Mais euh, bon, je les ai en stock. Je me dis, je regarderai peut-être plus tard, ultérieurement, mais voilà. Et il me reste toujours le truc avec Nicolas Cage, là, où il a une espèce de bracelet autour du cou, là. Mais rien que la jaquette et la bande-annonce, ça me dit, c'est nul. <rire> Donc, je ne vais même pas regarder. Donc, ce soir, ça sera euh, certainement... Euh, comment ça s'appelle euh, What if et un petit euh, Lucifer, et puis demain, euh, balade en moto. Voilà. Et ça sera tout pour ce JT du Geek du vendredi Oui, je sais que j'hésite à me relancer dans la chanson, mais... Enfin, me relancer, à me lancer tout court, parce que là, relancer... Euh... C'est vrai que j'ai chanté un peu... Pff, ma mère voulait mettre dans le chanteur de la Croix de Bois, j'ai tellement une, une voix qui porte comme ça, un peu grave, qui s'est dit « Oh là là !» Euh, ils étaient entre baryton et tête de con, ils se sont dit euh, lequel on va le mettre et en fait je suis parti sur la, la... j'ai pris la deuxième. <rire> j'ai pas fait ça, voilà. J'ai failli faire l'école des petits chanteurs de la croix de bois, mais j'ai pas fait. Bon, là n'est pas là pour vous raconter ma vie puisque ma carrière de chanteur n'est pour l'instant qu'à ses débuts. J'ai plus de chance avec les montres. J'ai plein de, je vous en parlerai peut-être mardi en fonction de comment ils m'ont répondu. Certains ont répondu, des sites qui faisaient des modes de montres, certains ont pas répondu, euh... d'autres ont répondu ils ont pas compris. Enfin voilà, on essaie de d'un truc et je vous en parlerai plutôt mardi dans le prochain JT du DIC. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Bon week-end, forcément je vous kiffe. À mardi, aujourd'hui sur la review, et après on est tranquille jusqu'à lundi pour la review, et après peut-être mardi. Bonne journée, bon week-end, merci, au revoir.